Hello! Nous l'avions promis, nous l'avons fait. Le 12 janvier, l'UTBM a signé l'accord de Grenoble. Cette signature est importante car l'UTBM a pris un certain nombre d'engagements. Aujourd'hui, je vais en citer deux. L'UTBM va réduire ses émissions de gaz à effet de serre sur 10 ans et elle va proposer un socle commun de formation pour tous les étudiants et pour les membres du personnel. Vous avez déjà été nombreux à travailler avec nous au cours des trois ateliers participatifs d'automne. Et nous vous remercions. La matière est déjà riche. Nous vous en reparlerons bientôt pour pr préparer la suite. En attendant, vous pouvez retrouver notre présentation dans le replay de l'Assemblée générale du 16 décembre. Mais place à l'action. Pour fêter cette signature et surtout pour commencer à sensibiliser, former et réfléchir, nous organisons deux événements à la rentrée de février. Premier événement, mercredi 22 février, après les inscriptions pédagogiques, la société RTE, responsable du transport d'électricité en France, viendra nous présenter ses scénarios prospectifs sur l'énergie pour une France neutre en carbone en 2050. Comment y arriver Renouvelable Nucléaire plus, plus. La conférence aura lieu à Belfort. Elle sera retransmise sur les trois sites. Nous vous y attendons nombreux. Deuxième événement, le lendemain, jeudi 23 février. Selon Jean-Marc Jancovici, il y a deux solutions pour comprendre le changement climatique. On peut lire le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le résultat est assuré, mais c'est 2000 pages à digérer. La deuxième option est de jouer à la fraise du climat. Nous organisons le 23 février deux sessions de la fraise du climat, matin et après-midi. Aucune connaissance n'est requise et cette activité est ouverte à tous membres de la communauté de l'ETBM sur simple inscription. Voir le lien ci-dessus. Faire la fresque à l'UTBM, c'est aussi un moment d'échanger sur ce qu'on peut faire soi-même, à ce que l'UTBM doit faire, à ce qu'on pourrait faire en tant qu'ingénieur diplômé. Je vous donne donc rendez-vous le 22 et 23 février. Merci.